Bonjour les amis abonnés, je vais vous raconter un peu cette histoire qui est assez triste. N'hésitez pas à me donner votre avis, merci Diane Sofane. Lisez attentivement. Un orphelin vendait des petits articles de porte à porte pour vivre et payer ses études. Un jour il avait tellement faim et n'avait presque plus de force parce qu'il venait de passer trois jours sans manger et sans que ses articles ne soient vendus. Il décida alors. « À la porte suivante je dois demander la nourriture j'ai faim j'ai faim. » Il arriva à la porte et tac top, top, toc toc Une belle fille sortit et lui dit. « Qu'est-ce qu'il y a ?» En voyant la fille qui avait presque le même âge que lui et très belle de vue. Il eut honte de lui demander de la nourriture et se rétracta. Bonjour Sue. Bonjour mon frère. Et, et m mm, m, mm, j'aimerais demander de l'eau si possible. La jeune fille qui le fixait droit dans les yeux, dit tout simplement, assieds-toi, j'arrive. Elle entra à la maison pour revenir quelques instants après avec deux gros gâteaux et un grand gobelet de lait accompagné d'un verre d'eau sur un grand plateau momentanément et voilà ton eau que tu as demandé. Le garçon manqua quoi dire et dit tout doucement. Merci beaucoup sœur. Après avoir terminé de manger et de boire il demande. Ma sœur quel est ton nom Je m'appelle Suzanne Limbe enfin Suzanne Limbe. Comment savais-tu que j'avais faim Deux raisons la première. Les yeux sont le miroir du cœur, disait toujours ma grand-mère. La bouche n'est pas le seul moyen de communication. Les yeux ont des moyens plus puissants de communiquer que la bouche, mon frère. Les yeux transmettent des messages forts que la bouche ne peut transmettre. Deuxièmement, mes parents m'ont toujours instruite en disant « Donne toujours du pain et du lait à celui qui demande le thé ». Voilà. Et toi comment tu t'appelles Alfred, je m'appelle Alfred. Maintenant tu peux patienter paisiblement la nourriture. Non non non je t'en prie c'est suffisant, même très suffisant pour moi permet que je parte. Ok Je suis honoré et je te souhaite alors bonne continuité. Merci pour ton cœur généreux, fais toujours le bien et le Dieu céleste te le rendra un jour. Des années passèrent tous les parents de Susa moururent et elle resta seulement avec sa petite sœur. Susa devint malade et les médecins ont diagnostiqué un cancer de l'utérus débutante débutant. « Susa, si tu as les moyens tu dois te faire opérer et surtout dans un des grands hôpitaux spécialisés. Si l'intervention est bien faite tu as la chance de survivre » suggéra le médecin. « Je n'ai que 300.000 euros seront-ils suffisants ?» Je n'en sais rien, mais tu dois tenter ta chance. Susa et sa surpartirent à la grande ville. Arrivée à l'hôpital vu l'urgence, les médecins l'ont d'abord opérée puis la facture est venue après. Celle-ci s'élevait à 2.500.000 euros. Susa n'avait ni la famille riche ni les amis qui pouvaient lui prêter cette somme colossale et elle n'avait pas de biens matériels qu'elle pouvait soit mettre en gage soit vendre pour avoir cet argent. Elle resta presque deux semaines à l'hôpital pour manque d'argent. Elle ne savait quoi faire. Un matin, un infirmier vient lui donner une enveloppe contenant le billet de sortie et une lettre. Elle commença par pleurer en voyant le billet de sortie puis elle ouvrit la lettre qui était écrite comme suit. Bonjour Sûr. Bonjour mon frère. et MMMM. mm. J'aimerais demander de l'eau si possible. Assieds-toi j'arrive nous n'avons pas encore préparé la nourriture, veuille accepter ceci pour calmer tes faims momentanément et voilà ton eau que tu as demandé. Merci. Continuez à faire des biens un jour le Dieu Tout-Puissant te le rendra. Elle se rappela de toute l'histoire et elle pleura à haute voix. Sa ne comprenait rien du tout et lui demanda. Mais Suza, qu'est-ce qui ne va pas « Pourquoi pleures-tu sans rien me dire ?» Suza répondit tout doucement « Fais du bien à tout le monde, même à des inconnus un jour le Dieu Tout-Puissant te le rendra. » À la fin de la lettre il était écrit « Le premier du mois prochain tu commences le boulot ici à l'hôpital du moins si tu es d'accord. »« Tes frais d'intervention ont été payés par un verre de lait. »« Docteur Alfred. » Elle pleura et accepta le boulot. Elle était complètement guérie. Cher ami faites du bien à tout le monde, même à des inconnus. Un jour le Dieu Tout-Puissant vous le rendra parce qu'il y a le jour de malheur, un jour chaotique à tout homme. Plantez le matin, plantez à midi et plantez le soir, car tu ne sais pas quelle semence donnera des fruits. Que Dieu vous protège vous êtes vraiment touchés par cette histoire, partagée dans un différents groupes. La suite de votre histoire préférée est en cours ne vous inquiétez pas.